Donc, si vos relations, que ce soit à la maison ou au travail, je ne veux pas faire de distinction. S'ils doivent être bonnes, vous ne regardez pas les autres. Cherchez juste à vous rendre comme une fleur, pour que personne ne puisse pas aimer cela. Si je monte dans un taxi, un trajet de 10 minutes, au moment où je descends, cet homme aura partagé toute sa vie avec moi. Parce qu'il voit cette inclusion, juste dans la façon dont vous l'abordez. Vous ne le traitez pas juste comme une personne de plus que vous utilisez pour aller quelque part. Vous le traitez comme vous traiteriez la personne la plus chère de votre vie, parce que vous cherchez une relation pour rendre votre vie agréable. Voulez-vous qu'elle soit agréable juste pendant les deux heures que vous passez avec quelqu'un Ou voulez-vous qu'elle soit agréable où que vous soyez Donc la meilleure chose, c'est juste de faire ça avec tout le monde.